Alors, moi, je me présente, c'est Baptiste Courbeau. Je suis maraîcher euh, sur la commune de Houl. Alors, avant de devenir maraîcher, euh, donc déjà, j'ai, moi, j'ai fait mes études euh, dans l'agricole, dans l'horticole. Euh, j'ai fait euh, l'apprentissage. J'ai été apprenti euh, dans le maraîchage. J'ai découvert euh, pas mal de choses, euh, des légumes diversifiés, de la monoculture. Et euh, j'ai j'ai fait mes études, j'ai mes diplômes. Après, j'ai quitté le maraîchage. Je suis parti travailler dans la logistique et en 2016 j'ai créé l'entreprise du potager à l'assiette où je faisais du maraîchage en double activité. J'ai fait ça jusqu'en 2021 où là j'ai quitté les activités salariées pour faire que du maraîchage à temps complet. Moi je suis devenu, je suis devenu maraîcher par passion en fait c'est une façon que je me suis découvert tout petit et puis euh, j'aime la nature aussi, j'aime être dehors, souvent donc euh, et puis le fait de, de nourrir aussi euh, la population c'est assez gratifiant comme métier en tant qu'agriculteur euh, chaque agriculteur et je pense est quelqu'un de passionné euh, c'est un métier qu'on fait par, par passion. Alors moi si je fais du maraîchage sur sol vivant donc euh, je m'inspire de la nature, je m'inspire de la forêt euh, elle nous explique tout elle nous fait voir un peu comment ça fonctionne. Donc moi je, je nourris mon sol avec des, des déchets verts, de la tombe, de la paille, euh, euh, du fumier. Donc je nourris toute cette vie dans le sol, tout ce qui est micro-organismes, champignons, vers de terre. Et c'est eux qui vont créer euh, l'humus. Et euh, donc, il va avoir tout ce qu'il a besoin pour la plante pour pousser euh, correctement. Elle va puiser euh, justement ce qu'elle a, elle a, elle a besoin. Et donc il n'y a aucun travail du sol, j'ai aucune machine. Euh, je ne perturbe jamais euh, l'activité biologique et ça. Alors un maraîcher en hiver, hein, donc un maraîcher en hiver, il y a un petit peu moins de travail forcément euh, en pleine saison, mais il y a toujours de quoi faire, de rangement, euh, euh, amender euh, abonder les sols. Donc je fais beaucoup de... Ouais, ça commence à l'automne où on ramasse beaucoup de feuilles mortes, beaucoup de, de voisins, la mairie me ramène des feuilles mortes aussi. Euh, je fais aussi, bah, je nourris les, les oiseaux. Hein. Il y a pas mal de choses qui ont été mises en place euh, on donner les oiseaux pendant l'hiver parce que c'est les alliés au printemps il y a aussi des nichoirs un peu partout au potager il y a la fabrication de cabanes hérisson. Il, a... il y a aussi des récoltes hein, et encore un peu de plantation. Un bon bilan sur l'année euh, passée donc ma première année de maraîchage à temps plein euh, donc c'est une très bonne année euh, pour une année de lancement euh, mis à part les conditions climatiques donc ça a été assez compliqué mais avec mon expérience, je bon, plus un peu me débrouiller. On a eu pas mal de pertes au jardin à cause des inondations, de pluie, euh, des maladies. Mais euh, dans l'ensemble, la clientèle était là aussi, euh, euh, sur les marchés ou alors à la maison, euh, dans le village, euh, je suis assez content. Hein. Donc je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé dans, dans le lancement de mon projet, euh, la famille, les amis et aussi euh, ma clientèle fidèle qui croit, euh, qui croit en ce que je fais euh, parce que c'est grâce à eux aussi que, que je peux continuer